Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles Je suis Caroline et sur cette chaîne et sur mon blog je partage avec vous comment vivre mieux avec les plantes et avec les saveurs naturels Aujourd'hui nous allons préparer ensemble une tisane détox pour soutenir le travail du foie à l'arrivée du printemps et pour permettre au corps justement de faire ce travail de renouveau et de s'alléger avant l'arrivée de la lumière et du, du temps du renouveau qui est celui du printemps si vous avez observé, mais moi je le sens de façon très forte, en fait le printemps il arrive dans la nature beaucoup plus tôt que notre printemps dans le calendrier qui est vraiment à la fin du mois de février et là on sent vraiment, on est fin janvier, qu'il y a une, une lumière qui change, on sent que voilà, la nature commence un petit peu à s'éveiller et à juste titre parce que dans le calendrier celtique, hein, tout début février, entre le 1er et le 2 février, dans la roue de l'année qui s'appelle Imbolc. Cette fête d'Imbolk, elle est associée à la déesse Brigitte, hein, Brigitte euh, qui est un symbole de fertilité de la femme euh, enceinte hein, qui porte euh, le renouveau, qui porte la vie mais qui est à peine visible donc on est vraiment dans cette nature qui s'éveille et qui est une promesse hein, de fertilité à venir Et d'ailleurs hein, le nouvel an chinois qui se tient entre la fin du mois de janvier, entre le 20 janvier et le 21 février est aussi beaucoup plus tôt que notre printemps à nous. On se rend bien compte que la nature, le renouveau de la nature arrive très vite et n'attend pas le 21 février. Alors si vous-même vous sentez cette énergie qui commence à monter, cette lumière qui change, vous avez aussi peut-être observé que votre corps n'est pas tout à fait raccord avec ce changement d'énergie. On sort de la période des fêtes, on sort d'une période un petit peu lourde où on a envie de rester plutôt à la maison, de se tenir au chaud et puis d'accompagner le corps avec une nourriture un petit peu plus riche. Puis il y a le foie qui fait tout ce travail de renouveau et de détoxification du corps a besoin d'un petit coup de pouce pour s'alléger. Et c'est ce que nous allons faire avec les plantes, avec euh, en phytothérapie, on va choisir une association de plantes qui vont aider le corps à laisser derrière lui ce dont il n'a plus besoin et à se préparer pour accueillir ce renouveau, pour s'alléger et pour s'associer à l'énergie de la nature et à l'énergie de l'année qui change et qui bascule d'une période de sombre vers une période de lumière. Si en ce moment vous vous sentez un petit peu fatigué, que vous avez du mal à digérer, vous sentez que voilà, les repas passent mal, c'est un petit peu lourd, vous pouvez aussi avoir des problèmes de sommeil, des maux de tête, tout ça ce sont des signes que votre foie est peut-être un petit peu surchargée. Donc profitez-en, faites cette petite cure pendant trois semaines seulement pour aider votre corps à passer de la transition de la saison de l'hiver, la saison de l'ombre vers le printemps qui est la saison de la lumière et du renouveau. Alors je vais vous montrer comment on va faire cette tisane avec des plantes qui sont très faciles. Vous allez voir, je les ai cueillies moi-même pour la plupart. C'est vraiment très simple. Une cure qui va soutenir le foie, c'est une cure qui va se faire sur trois semaines. Et vous allez boire deux tasses par jour pendant trois semaines. Donc vous allez oublier le petit sachet et vous allez faire la tisane que je vais vous montrer, qui est vraiment facile, qui coûte pas cher. Vous pouvez trouver les plantes dans une herboristerie. Si vous les avez à la maison, c'est encore mieux. Alors je vais vous présenter ce que nous allons utiliser. Euh, j'ai euh, du romarin que j'ai récolté moi-même l'été dernier. Donc le romarin, c'est une plante qui va être protectrice du foie, qui va le stimuler également qui est pleine d'antioxydants et qui stimule les défenses immunitaires. Donc c'est quelque chose qui va être fondamental dans notre mélange. Au niveau des plantes diurétiques, parce que l'idée c'est d'augmenter euh, l'élimination. Donc on va prendre des plantes qui vont soutenir les cellules hépatiques et qui vont stimuler l'élimination du corps par les reins. Donc on va travailler vraiment sur ces deux organes, hein, foie et rein. Donc vous allez faire plus pipi que d'habitude, mais c'est bien. Euh, donc j'ai choisi deux plantes qui sont diurétiques, que j'ai récoltées moi-même. Mais que vous trouverez en herboristerie, la première c'est le bouleau. Donc là j'ai des feuilles de bouleau que j'ai récoltées au printemps dernier qu'on va couper en petits morceaux. Donc ça c'est diurétique et c'est aussi quelque chose qui est intéressant si vous avez un petit peu tendance à avoir des douleurs rhumatismales. Et on va y associer une autre grande diurétique hein, qui est la racine de pissenlit que vous pouvez encore euh, récolter au jardin. Là, Elle n'a pas de fleurs mais vous allez trouver la rosette. Vous creusez bien profond pour ne pas abîmer la racine. Une fois que vous l'avez lavé, vous allez la débiter en petits tronçons, comme je l'ai fait moi, et la faire sécher. C'est le fumeterre. Euh, le fumeterre est une plante qui va protéger le foie et euh, donc ça c'est vraiment euh, structurant aussi dans notre tisane. Maintenant, j'ai ajouté deux autres plantes qui ne sont pas des, des plantes diurétiques, qui vont avoir d'autres fonctions dans notre mélange. réglisse, hein, qui est une plante adoucissante, qui va donner un bon goût aussi à notre euh, mélange. N'en mettez pas si vous avez de l'hypertension. Vous trouverez le lien juste ici vers euh, un article sur le blog hein, qui vous explique toutes les propriétés de l'ortie et comment vous pouvez le consommer aussi. J'en ai fait un gomasio euh, pour assaisonner mes plats. Donc là, j'ai de l'ortie que j'ai récoltée moi-même. Vous voyez, je la conserve... Euh, bien à l'abri de la lumière dans un sac en papier kraft et donc notre ortie, elle va être reminéralisante voilà c'est pas plus compliqué que ça de, pour fabriquer notre tisane je vais vous montrer pas à pas comment on va la préparer comment la conserver euh, pour avoir une préparation bien traditionnelle et profiter au maximum de tous les principes actifs des plantes en complément c'est important de ne pas négliger l'alimentation il y a plein de légumes de saison et de plantes que vous pouvez trouver en ce moment qui vont soutenir aussi le travail de détox de votre foie. Je vous invite à regarder la vidéo que je mets juste là, que j'ai réalisée avec une naturopathe Aurélie Mialon qui vous explique justement par l'alimentation comment vous pouvez aider votre corps à s'adapter aux changement de saison, à s'alléger et soutenir le foie qui est vraiment l'organe clé d'une bonne santé. Alors Pour préparer cette tisane détox, il va vous falloir vos plantes, une balance, un saladier dans lequel nous allons mélanger toutes nos plantes séchées et une paire de ciseaux si vous, comme moi, vous utilisez des feuilles que vous avez collectées vous-même et qui ont besoin d'être émondées, c'est-à-dire réduites en petits morceaux homogènes pour avoir un mélange de plantes qui soit bien réparti. On va commencer par fabriquer un gros volume de plantes puisque pour trois semaines on va préparer à peu près 200 grammes ça devrait couvrir à peu près la période au besoin vous en referez à nouveau donc je vais commencer par peser chacune de mes plantes voilà ma racine de en pissenlit qui est réduite en petits morceaux d'ailleurs j'aurais pu la couper encore un petit peu plus petite je vais le faire voilà ce qui est important c'est d'avoir des morceaux qui sont tous à la même taille, parce que quand vous allez avoir votre mélange dans votre pot et que vous allez le prendre à la cuillère, si vous avez des tailles trop différentes, vous n'allez pas prendre un petit peu de chaque plante. Les plus lourdes vont tomber au fond, les plus grosses vont être trop, euh, trop dosées et vous n'allez pas avoir le mélange approprié. Tout est dans la dose, ni trop, ni pas assez. Donc on démarre une infusion à froid. Donc je vais commencer par mesurer un volume d'eau, donc une tasse ça fait à peu près 250 ml. Donc ça c'est un, un gros mug. Et une cuillère à soupe ça fait à peu près 5 g. Voilà. Une bonne cuillère à soupe de plante qu'on met dans la casserole. Voilà. Et on va démarrer à froid. Donc je fais chauffer à feu vif mais pas le maximum de puissance de ma plaque. Ne partez pas faire autre chose parce que vous risquez de vous retrouver avec une grosse ébullition et ça c'est vraiment pas ce qu'on souhaite pour les plantes qui sont fragiles. Donc là on va porter à frémissement et comme j'ai deux racines donc j'ai de la racine de réglisse et de la racine de pissenlit on va laisser frémir un petit peu plus longtemps donc la durée de frémissement elle va dépendre de, du type de plante de leur fragilité et du temps qu'il faut au contact de l'eau chaude pour extraire les composants de, de nos plantes. Donc je fais vraiment attention à ce que ce soit une toute petite ébullition. Et voilà. Maintenant je couvre. et Je vais attendre 10 minutes. Et dans 10 minutes, je vais revenir filtrer ma tisane. Avec cette tisane Détox, vous allez pouvoir aider votre corps à s'adapter aux changements de saison, donc au printemps et à l'automne et surtout soutenir le travail du foie qui est l'organe clé, le maître d'orchestre d'une bonne santé N'oubliez pas l'alimentation, retrouvez les conseils d'Aurélie Mialon, naturopathe, pour manger de saison et soutenir également le travail de votre foie Un Petit conseil avant de partir pour la préparation de cette tisane donc, souvenez-vous, je vous ai dit, deux tasses par jour pendant trois semaines. Mon conseil, c'est de préparer le matin votre infusion. Vous allez préparer un demi-litre, donc soit à peu près l'équivalent de deux tasses dans la journée. Et vous allez conserver le restant de votre infusion dans un thermos. Comme celui-ci, si vous voulez l'emmener avec vous pour votre journée de travail. Ou un gros thermos comme ça, si vous restez à la maison, ça, ça recontient un litre. Une infusion ne se conserve pas au-delà de 24 heures. Donc vous faites juste la quantité dont vous avez besoin le matin. Ne la conservez pas plus longtemps parce qu'une infusion, c'est un mélange de plantes, ce sont des organismes vivants et les bactéries adorent euh, se développer très très vite dans ce bouillon de culture et vous allez très rapidement avoir une infusion qui va avoir un goût de compost. J'ai testé, c'est vraiment pas bon du tout bah, J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis curieuse de savoir quelles sont les plantes que vous avez l'habitude d'utiliser. N'oubliez pas que vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer chez vous sans vous intoxiquer parce que le printemps, c'est aussi l'occasion de faire un bon nettoyage de la maison et de repartir avec une belle énergie sur quelque chose de bien propre. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.